Thank you. Il est 20h, voici votre nouveau président de la République et c'est Morsay avec 99,2% des voix. Morsay qui va donc entamer son second mandat baisant une fois de plus Marine Le Pen en brochette. Le président Morsay continuera de réformer la France à son image et fera son discours de victoire au prochain mois d'août. Aïe aïe aïe Cliquez Cliquez